Salut à tous, on se retrouve sur xboxlive.fr pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre certainement, on va vous parler aujourd'hui de la Xbox Series S. On l'a enfin reçu, donc on va faire un petit unboxing. Vous en avez certainement déjà vu, mais comme on ne l'avait pas fait, on s'est dit, bon, hein, ne gâchons pas ce plaisir, faisons-le quand même. Donc voilà, on a reçu euh, ce beau petit package. Euh, vous voyez, pas c'est pas très gros. Et vous serez assez surpris, ben, justement, de la taille de la console. Donc, je l'ai déjà ouvert une première fois, au moins la console. Mais même pas la manette dans sa couleur blanche. Donc déjà, ce qui est assez sympa, pour ceux qui ont une série X déjà, hop ou une série S, on a des scotchs qui s'ouvrent facilement. Et ça, c'est cool. On n'arrache plus la moitié du packaging quand on l'ouvre. Et ça, force est de constater que c'est plutôt agréable. Surtout moi qui suis un peu collectionnaire. Bon, ma boîte est un peu, un peu abîmée devant, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas trop le choix. Voilà. Donc, hop, l'ouverture pratique. Voilà ce qu'on retrouve. La console, ici, pardon, la console ici, la boîte avec les câbles et accessoires, et c'est parti. Alors, on sort la console. On va laisser ça à côté de nous. Donc, on a un petit carton avec euh, le leitmotiv Xbox de cette série-là, le Power Your Dreams. Hop. Et ce tout petit colis qui est en fait la console. Hop. Dans son petit sachet. Voilà la bestiole. Voilà. C'est carré. On a une grosse ventilation noire là. L'arrière. On retrouve le port Ethernet. Les deux ports USB, le port HDMI, l'extension de stockage et l'alimentation. Et ça, c'est le petit trou pour mettre un câble de sécurité si vous voulez l'attacher. Euh, petite chose sympa qu'on n'avait pas fait sur l'unboxing, je crois, de la série X. Euh, c'est les petits points qu'on voit là, hop, je vous les rapproche, je ne sais pas si vous les voyez, voilà. En fait, qui sont pour les malvoyants. Donc en fait, on arrive rapidement à voir, en passant dessus, alors les malvoyants ont plus l'habitude, mais en fonction du nombre de petits plots euh, en plastique qu'il y a, ben, on sait si c'est l'alimentation, un port HDMI, un port USB ou autre. Voilà, la grille de ventilation noire, bon, on aime, on n'aime pas. Des aérations de chaque côté. Et en façade, le bouton de synchro qui fait aussi récepteur infrarouge, un port USB et l'allumage de la console. En dessous, rien spécial, un petit peu d'aération. Elle tient à plat, comme elle tient, voilà, là il y a des pieds debout. Alors autant la série X la trouve plus sympa debout, autant celle-ci, on voit qu'elle a été plutôt conçue. Euh, D'ailleurs on le voit de par le, la forme du logo Xbox, hein, qui est dans ce sens-là, pour qu'elle soit effectivement à plat. On va revenir dessus juste après, on continue l'unboxing. Comme dans la série X, on retrouve le petit dépliant de démarrage. D'ailleurs, qui s'attrape juste comme ça par la petite poignée. C'est sympa. Et ici, la partie accessoire. On retrouve un câble HDMI. Voilà. Et un câble d'alimentation. Vous voyez, elle est toute neuve, je ne l'ai pas branchée encore. Et, bien évidemment, une console sans manette, c'est compliqué. On retrouve la manette. Qui, contrairement à la série X, qui est noire, celle-ci est blanche. Voilà, je vous la porte de plus près. Et c'est tout, là c'est une petite mousse pour pas abîmer les boutons et les joysticks. Voilà la bête. On retrouve les petits grips à l'arrière. Je ne sais pas si on les voit bien. L'objectif. On retrouve notre nouveau bouton cher qui est là. Le petit décroché qu'on avait sur l'Xbox One qui n'y est plus. Les gâchettes avec des petits grips aussi. Et une croix qui a été euh, repensée qui est nettement plus sympa. Et euh, qui est, euh, bah voilà, en fait euh, elle est ronde mais on a quand même les accroches euh, des quatre directions. Bien évidemment, Hop, le cache pour les piles qui sont fournies avec. A vous d'acheter une batterie supplémentaire si vous voulez. Et en dessous, on retrouve les ports habituels. Euh, donc le port pour brancher un adaptateur, soit un clavier, soit l'adaptateur audio, euh, qu'on sur, euh, qu a surtout retrouvé sur la première génération de, de Xbox One Fat. Et une prise jack pour brancher son casque. La prise en main, toujours pareil. Comme la, comme, que, comme la série X, hein, ce sont les, les mêmes manettes. Hop, on revient dessus juste après. Alors, notre série S, voilà bien plus petite que notre... Attention série X ici présente vous voyez déjà ne serait-ce qu'en hauteur c'est déjà pas la même taille en profondeur on a la même chose voilà mais la, la différence de taille est complètement incroyable quoi. Enfin, quand, quand on sort cette-ci de la boîte c'est minuscule voilà, vous voyez en profondeur c'est la même chose sur l'arrière on se rend bien compte que c'est beaucoup beaucoup plus fin voilà Et puis, ben là, là, au dessus on se rend bien compte de la différence de taille aussi euh, c'est juste incroyable qu'autant de technologie rentre dans cette toute petite boîte là donc ça on est, on est vraiment mais vraiment impressionné tiens toi on te laisse ici tu prends un peu de place mais quand même donc voilà euh, hop Attends, je vais la remettre dans le bon sens mais en fait non celle-ci elle ne pas plus que ça ici puisqu'on va aussi la comparer au à la One X voilà la One X donc là on voit qu'en termes d'épaisseur ouais c'est un peu près kiff kiff voilà. Par contre, en termes de profondeur, je vous laisse constater, mais c'est vraiment minuscule. On a l'impression de se retrouver avec une petite box télé d'un opérateur. C'est complètement non. Voilà. Mais l'épaisseur, voilà, ils sont ciblement la même. Donc, c'est... C'est euh, une console next-gen, hein, euh, comme, comme la série X. La seule différence, euh, c'est qu'elle ne fait pas de la 4K. Elle fait du 1440p. Euh, donc, pourquoi ce modèle-là bah Déjà pour laisser le choix aux utilisateurs, euh, déjà avec un, un tarif plus bas, puisqu'on est à 299 euros contre 499 pour la série X. Et puis elle s'adresse à euh, bah soit des joueurs plus occasionnels, soit des joueurs qui joueraient par exemple sur leur écran de PC. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gamers PC qui ont des écrans 1440p, donc pas 4K, la résolution, on va dire, euh, l'une des résolutions un peu natives qui est en dessous du 1440p. Et euh, bah, en fait, le, le rendu graphique entre la série X et la série S est euh, peu différent, euh, si ce n'est la résolution en fait, qui joue énormément sur les spécifications de la console. Le nombre de pixels n'est pas du tout le même à gérer, donc forcément, il y a besoin de moins de puissance. Euh, ce qui fait que cette série S, a, bah, elle a du sens. Quoi. Ça permet d'avoir, pour les joueurs PC, par exemple, une console d'appoint pour jouer bah, de temps en temps sur console. C'est vrai qu'il y a des jeux... On se dit que c'est plus facile de, de, de lancer le jeu comme ça, de prendre une manette et go y aller. Ça peut être plus simple. Euh, ou alors, bah, simplement parce qu'on veut une console de temps en temps, on n'a pas envie de mettre 500 euros dedans parce qu'on joue très rarement. Et, et voilà, là tout son sens. Et puis, bah, là, la grosse différence quand même par rapport à la série X, c'est qu'on n'a pas de lecteur. Voilà. là Le Blu-ray, il n'existe pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est full digital. Comme on avait eu la, la Xbox One S All Digital, c'est le même principe en plus puissant. On revient sur la manette Alors la manette, hop, elle est blanche. Je reprends celle de la série X qui est juste là. Et voilà, donc ce sont les mêmes. Une blanche, une noire. Moi bon, je trouve que les deux couleurs elles sont vraiment sympas. Alors le blanc, est... Le blanc est très sympa, il est... il est très blanc, il est très flashy. Et euh, bah, le noir fait un peu plus. Euh, fait plus tech, on va dire. Mais euh, les deux manettes bah, sont exactement identiques, si ce n'est la couleur. Voilà. Je vais juste revenir là. Deux secondes là-dessus, je sais pas vous, mais moi, me fait penser à un autre design qu'on a connu pendant la, la, la période des Xbox One. C'est l'adaptatif contrôleur. Alors regardez, c'est assez flagrant. Voilà, je la mets bien. Mais là, quand même, il y a comme un petit air de famille. Alors, certains y verront aussi euh, trois feux pour cuisiner aussi. Mais euh, il ouais, y, y a un bon air de famille. Euh, voilà. Chez Xbox. Que vous dire de plus ben, Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Euh, donc, cette console -là a vendu 299 euros. Vous trouvez les liens en dessous de la vidéo si vous en cherchez une. Euh, elle est petite, donc elle se case vraiment dans tous les meubles, sur tous les, dans tous les meubles télé, dessus, dedans, peu importe. Le refroidissement, il faut juste ne rien recouvrir là-dessus. Logique. Mais euh, non, je suis vraiment hyper impressionné euh, par la taille de la console. Enfin, c'est vrai que. La série X, que je voyais déjà plus petite euh, quand je l'ai eue, euh, plus petite que ce que je pensais, mais alors là, celle-ci, euh, c'est juste... enfin, euh, On est à la limite de la console portable sans écran. quoi. J'abuse un peu, mais, mais on n'est pas loin. Euh, ah si, autre différence quand même, 500Go de SSD contre 1 Tera. Voilà. Donc ça aussi, c'est une différence notable en termes de stockage. Mais effectivement, si on est un joueur plus occasionnel, euh, bah, 512Go de SSD, ça va être plus... Enfin, ça permet déjà de baisser le prix de la console, et si c'est pour stocker 2-3 jeux, euh, même un peu plus, hein, c'est largement suffisant. Aujourd'hui, sur des jeux à peu près triple A, on met entre 12 et 15 jeux là-dessus. Euh, là-dessus, bah, ça va être à peu près la moitié, donc il doit, il doit rester, je crois, à peu près 300, 360Go dedans. Donc, on va caser euh, 6-7-8 jeux en fonction de la taille. Si c'est des jeux indé, par contre, des petits jeux 1 alors là, vous allez pouvoir en caser plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces nouvelles consoles Xbox Series X et Xbox Series S vous plaisent. Vous les avez peut-être même déjà chez vous. Et bah, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires bah, les impressions de la vidéo, mais aussi vos impressions sur, sur ces nouvelles consoles. Euh, la taille, la puissance, l'expérience que vous avez, avez rencontrée en branchant ces consoles-là. Et bah écoutez, je vous dis à très très bientôt sur Xbox Live.fr. On se retrouve pour une prochaine vidéo, soit de jeu, soit de matos. Et d'ici là, eh ben, prenez soin de vous, faites attention et à très bientôt sur Xbox Allez, ciao